Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des statistiques, on a déjà vu plusieurs fois les statistiques, mais d'un aspect particulier des statistiques qui s'appelle le vecteur de densité. Alors, si vous vous souvenez, les statistiques, c'est ce qui est utilisé par l'optimiseur pour déterminer quel est le nombre de lignes estimées quand on fait une requête. Par exemple ici, je cherche les contacts qui s'appellent Simon, et lorsque je regarde le plan d'exécution estimé, soit en faisant ceci, soit en faisant CTRL L, eh bien je m'aperçois que le plan d'exécution, donc il n'a pas été exécuté, on a juste estimé, estime le nombre de lignes à 118. On le voit ici. Cette estimation, en fait, c'est ce qu'on appelle l'estimation de la cardinalité du résultat, c'est-à-dire le nombre de lignes. Comment est-ce que c'est fait Eh bien, dans chaque table, nous avons des statistiques qui sont calculées, notamment sur les index. Ici, j'ai un index sur le nom. Donc, les statistiques qui sont prises en compte, c'est ici les statistiques sur le nom. Et quand je vais dans détail je vois le résultat d'une vieille commande, d'ailleurs, qui s'appelle DBCC dbccshowstatistics, qui montre le détail des statistiques. Ce sont en fait des informations qui sont stockées dans une table système. Donc ici, on en voit le détail. On a trois parties. On a une en tête qui indique par exemple quand est-ce que la mise à jour de ces statistiques a été faite. On a la densité dont on va parler, ce qu'on appelle le vecteur de densité. Et puis on a un histogramme. Donc lorsque l'on cherche quelque chose de précis, on peut regarder directement dans l'histogramme. On a des valeurs ici, et puis on a des calculs statistiques sur les valeurs. Par exemple, ici on cherche Simon, il se trouve que Simon se trouve dans l'histogramme, c'est même une entrée de l'histogramme, donc on peut avoir quelque chose d'assez précis, c'est là. Et donc si je prends la ligne comme ceci, on s'aperçoit qu'en deuxième colonne on a 118, et que la deuxième colonne ça correspond ici à Equivalent row, c'est-à-dire combien il y a de lignes équivalentes à cette entrée à Simon, 118. Donc c'est facile, on dit il y a 118 Simon. Mais il y a un autre cas, c'est celui de l'impossibilité d'utiliser l'histogramme. Par exemple, si j'utilise ici une variable, et ensuite j'utilise la variable pour faire la recherche, à ce moment-là, le moteur d'optimisation n'est pas capable de prendre la valeur de la variable et de la mettre ici pour calculer les ciments. Il faut donc qu'il prenne un autre choix, une autre décision, une autre stratégie. En fait, il ne sait pas vraiment. Donc, si je regarde le plan d'exécution, estimé maintenant. L'estimation de la cardinalité, c'est, ici vous voyez, 2,84, nombre de lignes estimées. 2,84, 502, d'où est-ce que ça sort Eh bien, si je regarde mes statistiques à nouveau, j'ai ici la densité des valeurs du nom. Cette densité, 0,0001, c'est… Une représentation statistique du nombre de valeurs distinctes qu'il y a dans la table en ce qui concerne les noms. On peut faire le calcul. On peut faire comme ceci. On prend le count des valeurs distinctes du nom et puis on fait 1 divisé par ce count et ça nous donne 1,00014, etc. Exactement la même chose. Très bien. À partir de ça, lorsque SQL Server ne sait pas comment estimer précisément une cardinalité, eh bien, il va prendre cette densité, ce vecteur de densité, et faire le calcul de la façon suivante. Il va dire, ok, combien il y a de lignes dans la table, ou bien dans euh, l'extrait de table qu'on est en train de manipuler, mais ici, combien il y a de lignes dans la table, et puis on prend ce count et on le divise par le vecteur de densité. À ce moment-là, on va obtenir 2,84502. Et donc, on va dire, ben voilà, on va dire en moyenne, il va y avoir 2,84502 lignes. Donc c'est pas très très précis, mais on va dire c'est quand même mieux que rien. Donc voilà, vous savez comment on calcule un vecteur de densité et à quoi ça sert.